Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour Lire dans le 20 e Aujourd'hui, je vais vous présenter l'arbre à de Catherine Applegate euh, qui est l'histoire de rouge, euh, qui est un, un chêne qui est déjà très très vieux. Et il euh, n'y a rien que rouge préfère plus au monde que d'observer la vie autour de lui, les animaux, les hommes. Euh, et euh, il les a vus évoluer pendant des siècles. Euh, et même comme ça, il a encore des choses à apprendre d'eux, il ne les comprend pas encore tout à fait. Euh, et donc l'histoire, elle commence quand euh, une petite fille vient s'installer euh, avec sa famille euh, dans la maison à côté de, de là où il vit. Et en fait, donc il va être témoin de, de la violence que va, être, que va subir cette petite fille qui s'appelle Samar. Euh, elle est musulmane. Et il euh, y a des gens dans, dans, dans la ville où ils sont qui euh, qui ne sont pas très contents que Samar, elle, elle soit arrivée euh, euh, ici. Et donc quand un enfant décide euh, de graver un message sur son tronc en demandant à Samar, demandant, en exigeant que Samar et sa famille euh, quittent la ville, euh, Rouge euh, décide de, de, de s'impliquer euh, dans les affaires des humains. Euh, c'est une règle qui s'était toujours interdite, mais euh, là il pense que c'est trop important. Euh, et donc, il va euh, essayer de faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour, euh, pour protéger euh, sa mère et sa famille. Euh, donc, c'est une histoire très touchante, euh, avec euh, ces, ces réflexions euh, euh, un peu philosophiques de Rouge sur, euh, sur la nature humaine, euh, sur, euh, sur le fait que les, les êtres humains peuvent être ultra violents, mais qu'ils sont aussi capables de, de plein de bonnes choses. Il euh, y, y a aussi une réflexion sur euh, sur la façon dont on traite la nature euh, et les arbres. Euh, le meilleur ami de Rouge, c'est un oiseau qui s'appelle Bongo. Euh, et donc, euh, euh, il, euh, il se demande pourquoi les, les humains détruisent la nature, détruisent les arbres en particulier, alors que euh, ça, ça leur offre de l'oxygène pour vivre. Il euh, y a aussi euh, une histoire. Euh, Rouge va être menacé aussi euh, par... Euh, euh, la personne euh, qui, qui est propriétaire du, du, du jardin où, où, elle, où elle vit, euh, qui va vouloir le détruire en oubliant tout euh, tout ce que cet arbre a représenté pour sa famille, euh, parce qu'en fait c'est un c'est un arbre qui l'arbre à souhait c'est parce qu'en fait euh, une fois par an les gens de la ville euh, déposent leurs souhaits dans, dans ces branches, des petits messages euh, euh, sur des bouts de papier qui mettent euh, euh, sur ses branches et donc voilà, je vous le conseille c'est euh, un livre qui, qui est touchant du début à la fin euh, c'est pour les pour les petits et pour les grands parce qu'on apprend des choses euh, sur euh, sur la vie et euh, voilà, je vous le conseille et euh, voilà, j'espère que vous êtes pour nous.